Yo les amis, j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo Je voulais vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année Un joyeux Noël et une magnifique année 2020 Et en parlant d'année 2020, j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer Aujourd'hui, ou ce soir, ou je ne sais pas quand il est quelle heure chez vous Mais je me suis lancé le challenge de vous faire une vidéo par jour à partir du mois de janvier C'est à dire le 1er janvier jusqu'au 30 janvier Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, du 1er janvier jusqu'au 30 janvier, je vais vous faire une vidéo tous les jours. Sauf le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour où on se repose. Donc voilà les amis, ça me fait super plaisir bah, de vous annoncer cette nouvelle-là. C'est vraiment un gros challenge que je me fixe. En fait, ça fait des années que je pensais faire ces genres de vidéos, des vlogs tous les jours. Ça s'appelle d'ailleurs les Teddy Vlogs, si jamais ça vous intéresse. Donc il y aura les Teddy Vlogs au mois de janvier, un vlog tous les jours. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais ça demande énormément d'organisation et de travail. Mais je pense que voilà, je vais rester authentique dans mes vidéos. J'espère que vous allez aimer. Surtout, n'hésitez pas à me suivre. Sur ma chaîne YouTube Teddy Janté, allez tout de suite vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification sur YouTube pour recevoir et les nouvelles vidéos qui vont arriver. En tout cas, voilà, je suis super excité. J'espère que vous allez aimer et on se retrouve très très très très vite sur YouTube pour les Teddy Vlogs à partir du 1er janvier 2020. Je compte sur vous, mettez dans votre agenda 1er janvier 2020, L'été 10 Vlogs vont commencer, et puis euh, voilà, on va vivre cette aventure ça, entre toi et moi, et on va partager ben, des moments magiques ensemble. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite de passer de très bons réveillants, de très belles fêtes, et puis euh, une magnifique année 2020. On se retrouve sur YouTube pour plein d'autres vidéos, je vous fais de très gros bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, ma lourou, nana, et à bientôt les amis. Oups. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger.